bonjour bonsoir salut c'est Geek. je fais juste cette apparition vite fait pour vous expliquer cet épisode 0 de cette aventure play que j'ai prévu car si vous voulez si vous avez vu la vidéo où j'expliquais pourquoi je, je pouvais pas stream etc c'est que je au début je voulais le faire le stream mais avant j'ai eu euh, l'idée de faire un truc assez nouveau pour le mettre du coup sur youtube c'est à dire faire un play euh, amusant et euh, raconter une histoire en même temps alors évidemment je crois mieux assumer l'inspiration que j'ai eu donc c'est grâce à l'inspiration aussi de lesplay narratif avec le joueur du grenier et l'inspiration des play poop qui faisait un de lunatique avec la Mario et la porte d'Air. Donc c'est pour ça que je fais un épisode 0, car là pour l'instant c'est juste la création du personnage. Donc euh, voilà, vous allez peut-être voir des trucs extraordinaires dès cet épisode 0 et que peut-être par la suite ça risque d'être un peu moins car vu que je sais pas combien de durée je vais faire pour un épisode la totalité je pense faire environ peut-être 30 minutes et ensuite euh, essayer de raconter l'histoire pour essayer de le raccourcir à peu près à, entre 10-20 minutes. Donc voilà, donc euh, si vous avez des avis à partager sur ce premier épisode, j'attendrai votre retour et euh, vers la fin de la vidéo, il y aura une fiche pour dire est-ce qu'on le fait ou on le fait pas, parce que euh, moi j'ai bien envie de faire cette aventure avec un côté euh, narratif et un côté amusant à la fois, et aussi parce que je suis très fan euh, du jeu de base, euh, sur, la, sur la première console qui était, donc euh, j'ai bien envie de faire une aventure rigolote sur ce jeu j'ai tout dit, donc euh, je vous dis euh, bonne vidéo, et j'attends mon retour voilà, allez, bonne vidéo Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Bienvenue, voyageur. Qui, qui, qui vous êtes? Voici le portail qui mène au monde des Pokémon. Des, des Pokémon? Avant de vous laisser entrer, j'ai quelques questions à vous poser. Je, je, je sais pas où je suis, mais je vais répondre à vos questions du coup. Je veux que vous y répondiez avec sincérité. D'accord, je vais essayer de répondre avec sincère. On peut commencer? Ouais, d'accord. C'est parti. Vous considérez-vous comme caca de cool euh, Je dirais absolument ouais, en hein. vrai. Avez-vous tendance à léger des choses pour vous amuser euh, Oui, je suis très créative. Hein. Écoutez, un... Hein. Vous trouvez un portefeuille dans la rue. Que faites-vous je vérifie qu'il n'y a personne autour pour que je puisse savoir si c'est pas quelqu'un d'autre. Quand vous allez vous coucher, laissez-vous la lumière allumée. Quand j'ai la possibilité d'allumer une autre lumière, mais normalement je ne laisse pas la lumière euh, allumée, sauf quand c'est pour aller manger. Les vacances d'été commencent. Où allez-vous aller Ça va être égal tant que je peux aller chez moi. Êtes-vous souvent en retard euh, Ouais, je suis souvent en retard euh, pour des montages, pour euh, pas mal de trucs, donc bon... Vous gagnez à la loterie. Youpi Que faites-vous de l'argent Je... je le fais... je le mets de côté, je dirais. Parce que si, par exemple, j'ai un karma, etc. Bah, ça peut être utile en cas de secours. En vous informant par erreur dans une pièce plongée dans le noir, que faites-vous Eh bah, ben, je dirais... je... <rire> Je, je pense que je pleurais. Voulez-vous incarner un garçon ou une fille Je crois que ça s'entend ma voix, je crois que je suis un garçon. Ah bon Vous êtes plutôt du genre... impertinent. Vous avez tendance à être cynique. Malgré cela, vous êtes quelqu'un de plutôt sympathique. Vous faites parfois preuve d'arrogance, ce qui peut blesser les autres. On vous trouve souvent un peu modeste, snob ou égoïste. Vous entendez ce genre de reproche, n'est-ce pas Hein Est-ce que j'ai bientôt fini Qu'est-ce que c'est cette question Pardon, je suis un peu soupolé. Personne n'est parfait. Voilà, c'est tout. Bref, où en étais-je Votre attitude attire vous rend à la fois désagréable et sympathique. Quelqu'un d'appartinent comme vous doit être. Un narco. Dans cette torture, vous serez un narco. Cela vous convient-il Pas vraiment. Très bien. Alors. Attends, attends, attends. T'as dit. T'as dit. T'as dit, dit pas vraiment bah oui, euh, j'ai envie de que ce soit mon pote, quoi. C'est parce que... Euh, voilà, quoi. Non, non, non, attends, attends. T'as l'air franchement très franc, t'as répondu correctement à mes questions, et au final, le Pokémon te plaît pas Écoute, s'il y a autre chose dans, comme stock, je le prendrai. Mais Arco c'est pas trop mon, mon style. Attends, c'est-à-dire que j'ai foutu 3 heures à te réveiller, et en plus, tu m'envoies emmerder parce que je t'ai mis un putain de Pokémon qui te plaît pas Bah, qu'est-ce que t'as en stock, du coup, j'ai envie de te dire Bon, ça va, ça va, allez. Quel Pokémon souhaitez-vous incarner Euh... Voulez-vous prendre ce Pikachu Non, c'est surcoté Pikachu, désolé. Bon, bah très bien, hein. Alors, vous voulez plutôt Salamèche Bah, non plus, hein, c'est... Il, il est moins surcoté que Pikachu, mais... Voilà. Bon, bah, tu vas prendre un évoli parce que t'as fait un lesplay à Surce dessus. J'ai peur de traumatiser un monteur. Ah bah, alors tu vas prendre juste une putain de chatte Mais, mais putain, on se calme ou quoi T'as qu'à prendre le Chocobo, là, alors mais je, je peux avoir une pause de café pour euh, expliquer ce qui se passe. Bon, tu veux cette petite merde alors Bah oui. Attends, tu te foutes moi Bah, excusez-moi, mais quand j'ai joué à mon premier Pokémon, euh, bon, je l'ai vu. Bon, ok, cool story Dans cette aventure, vous serez un Kubo. Cela vous convient-il Oui Voici la dernière étape. Choisissez votre acolyte. Qui sera votre partenaire Voulez-vous avoir un partenaire pica... Non putain, c'est surcoté. Alors, qui... Alors bah vas-y, tu veux... tu veux prendre qui Attends, tu te fous de moi Bah, désolé, mais j'ai dit avant que je voulais être euh, son ami. Ah d'accord, c'est-à-dire que maintenant, bah, c'est toi qui décide et moi, je, je suis une pauvre verte quoi. Je, je te réveille tranquille et toi, tu fais... Euh, oh non, désolé, c'est mon choix. Bah, excuse-moi, mais... Oh ah, là, là là là là, là là monsieur, il a envie de faire ses choix. là, là euh, il va faire un trait sur Twitter. Euh... Mmh, enfin bref. Voulez-vous que votre partenaire soit un garçon ou une fille Un garçon. Comment s'appelle votre partenaire Attends, tu te fous de moi c'est juste pour faire un putain de jeu de mots avec un ami qui s'appelle comme ça. C'est un, un vraiment, j'ai vraiment un ami qui s'appelle Marco. Et ça se crie comme ça. Hein. Bon, enfin bref. Ce duo vous convient-il Bah, du coup, je confirme mon choix. Hein, j'ai fait tout ça pour ça. Et voilà, tout est prêt. Il est temps de vous envoyer dans l'univers des Pokéballs. En avoir.